Chers traders et investisseurs, jeudi 19 mars, bonjour. Alors la BCE est intervenue massivement cette nuit, donc les marchés se portent un peu mieux ce matin, mais c'est très timide. Il gagne environ 2-3% et il est beaucoup trop tôt pour en tirer la moindre conclusion. Néanmoins, nous ne serions pas surpris sans nouvelles, très mauvaises nouvelles sanitaires, de voir les marchés rebondir timidement à court terme. Nous attendons un chiffre important à 13h30, mais les chiffres et en provenance des états unis mais les chiffres ont-ils encore de l'importance ou de la valeur Nous verrons bien. Donc, comme vous l'imaginez, nous continuons à naviguer à vue. À chaque jour suffit sa peine et surtout, il est exclu de faire le moindre swing trading, seul le day trading est roi. Dans ce contexte toujours spécial, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike avec 5 médailles sur 5, 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de 5 médailles. Espérons un après-midi aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.